Le, ce, euh, ce stage d'authenticité d'être soi euh, ça fait euh, je pourrais dire que c'est il est là pour euh, permettre d'incarner ton âme d'incarner l'être et ses évidences parce que lorsqu'une intuition arrive c'est une évidence tu ne sais pas pourquoi tu sais ça mais tu le sais il n'y a pas de raison de oui c'est ça parce que euh, non c'est là et en fait, c'est là, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au niveau humain. C'est quelque chose qui est praticable, c'est un outil, c'est une compétence qu'on peut perfectionner. Parce qu'à la base, lorsque j'ai euh, connecté à la clairvoyance, euh, bah, je n'étais pas aussi assuré que maintenant. J'avais des doutes, J'étais pas sûr de moi, je me demandais est-ce que c'est mon mental est-ce que c'est euh, une information Donc, Bref, j'ai suivi tout un chemin, tout un parcours, avec plein d'aventures à l'intérieur, où j'ai pratiqué